de réflexion Vol plus bas qu'un derrière de cochon mais bêtes comme vous êtes faites attention rebelles et lions font rébellion je vois à vos yeux sans expression qu'il faut que j'éclaire vos lanternes nous parlons de roi de succession vous êtes toutes impliqués dans l'affaire soyez prêts pour la chance de votre vie car enfin va venir le grand jour Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit Et qu'est-ce qu'on doit faire M'écoutez et vous taire Faites-moi confiance, votre récompense Vous l'aurez quand viendra ce beau jour Quand la gloire couronnera ma tête Soyez prêtes. Ouais, soyons prêtes hey, Nous sommes toutes prêtes Pourquoi Pour la mort du roi il est malade Non, imbécile, nous allons le tuer. Et Simba aussi. Bonne idée, on vivra sans roi Sans roi, sans roi, la la la la la Idiote, il y aura un roi Hé, hey, mais t'avais dit que... Je serai le roi. Suivez-moi Et vous n'aurez plus jamais faim Ouais, ouais Youpi, Youpi L'oncle roi L'oncle roi roi, -roi, -roi Joie d'être bientôt le sujet. Notre nouveau roi adoré. Bien sûr, en revanche, j'ose espérer Que vous exécuterez mes ordres J'assure un futur plein de captures Puisque je suis roi des chasseurs Par contre, sans moi, je vous l'assure Vous mourrez de faim pour la vie Soyez prêts pour le coup le plus génial Soyez prêts pour le plus beau scandale je dis compromission, je dis conspiration, je crie humiliation, trois mots qui me feront Un roi incontesté, respecté, salué, le seul dieu vivant qu'on acclame Votre roi vous invite à la fête, soyez prêts. Notre roi nous invite à la fête, soyez prêts.